Merci d'être venu. Bon, tu me dis quand ça commence. C'est bon. Bonjour à tous, oui. euh, donc, pour ce retour du jeudi. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Joël Testi. Euh, je suis un étudiant 4RN, ce que je vais un peu plus tard. Et du coup, je fais un stage euh, au sein de euh, donc durant cet été, sur l'exploration de méthodes statistiques multi-tableaux, appliquées à l'agroécologie. Euh, juste pour me présenter rapidement, je suis un étudiant en quatrième année à l'INSA, une école à côté du canal, et euh, en mathématiques et modélisation et options statistiques. Donc je fais un stage autour de statistiques. Et donc je suis là depuis le 10 juin et vous allez encore me supporter jusqu'au 20 septembre, je vais bientôt finir. Sous la tutelle de Magali qui est en vacances et Michel ici présent. Et donc euh, mon, mon stage a été financé par la plateforme Biostat de la Lénopole de. Euh, de Toulouse qui est versé au bien à côté. Euh, donc, euh, mon stage s'est tourné autour euh, notamment du projet Musli. Euh, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est un, un, un projet qui a, qui a pourvu, pour but de caractériser donc, le fonctionnement des écosystèmes et comprendre un peu comment, comment ils fonctionnent, notamment autour des, de la production agricole et forestière. Et donc le but de, de ce projet. C'est de comprendre un peu l'influence que le paysage a sur le fonctionnement de tout l'agro-système et notamment production agricole et forestière. <rire> euh, donc pour ce, pour ce projet, il y a pas mal de données qui ont été récoltées euh, bon, dans la région que, ici, il y a pas mal de monde qui connaît, quand même la vallée les côtes de Gascogne, notamment 30 parcelles agricoles et 30 bois. A la fin, on a, on a pu en étudier en 28 étudiant, en étudiant, parce qu'il y a eu des. De, de relever on va dire. Donc. Et donc les mesures, euh, il y a beaucoup, beaucoup de données qui ont été relevées, que ce soit au niveau de la pollinisation, euh, des mesures de biodiversité, des mesures euh, de production du coup, on va quand même pas, pas mal parler de ça. Euh, de, de la prédation, que ce soit des dépôts ou des ravageurs. Et donc c'est avec ces données-là qu'on va essayer un peu de comprendre comment fonctionne l'écosystème et, euh, et estimer tout ce qui est notamment autour des productions, à l'école et forestières Donc euh, le sujet de mon stage, qu'est-ce que j'ai fait ici Et qu'est-ce que je suis encore en train de faire euh, donc, comme je l'ai dit, ma, euh, ma formation, c'est vraiment axée sur les statistiques et donc euh, le stage, c'était en gros comparer plusieurs approches statistiques. Pas euh, notamment la PLSPM donc euh, Partial Square path Moneting, et l'inférence euh, du SEM, euh, donc euh, Structural et Partial Et donc euh, le but, c'était euh, de prendre toutes les données qu'on doit bien discuter et essayer euh, de comprendre comment fonctionne l'écosystème et d'avoir une vie globale qui soit assez compréhensible et qui explique bien ce qui se passe sur le, sur le terrain. Là, ça c'est deux méthodes euh, donc euh, premièrement je vais faire un état des lieux de ce qui s'est passé avant après je parlerai un peu des méthodes et, euh, et des résultats qu'on a pu commencer à obtenir sur lesquels on, on travaille encore euh, donc ça c'est euh, le modèle qui a été réalisé sur les euh, sur les parcelles agricoles donc euh, avant que j'arrive euh, ma avait déjà bossé sur, euh, sur tout ce qui est parcelles agricoles moi, je, moi je, vais, je me suis focalisé plus sur les bois et euh, donc elle avait euh, donc utilisé l'approche de la plspm que je es juste un peu après et donc, euh, elle avait trouvé des, euh, des résultats qui étaient assez, on va dire, bons. Et donc, euh, il fallait, enfin, euh, elle a voulu qu'on réédite ré cette, cette approche sur les bois et aussi la comparer avec une autre approche, euh, qui est l'inférence le, le euh, de l'SEM. Donc, bon, ça, c'est le modèle que Magali a expliqué. Je, enfin, Magali a, a mis en place. Je ne vais pas trop euh, m'aventurer à expliquer Mais bon, voilà. <rire> euh, donc, euh, pour faire euh, pour faire juste une petite parenthèse, je vais faire quelques termes de terminologie, parce que c'est possible que je les utilise sans m'en rendre compte. Mais euh, donc je ne sais pas si c'est un, un peu clair pour tout le monde ce que c'est une variable latente, mais c'est une variable qu'on peut mesurer directement, qu'on a, n'arrive on on a, enfin, pas à mesurer directement. Là, je vais donner un exemple pour me faire un peu plus comprendre. Par exemple, l'insertion d'un élève dans un niveau éducatif supérieur. Si quelqu'un arrive au lycée en fonction de, de beaucoup, beaucoup de choses, on ne sait pas s'il va réussir scolairement individuellement, enfin, plein, plein, plein de paramètres. Et donc pour l'estimer, pour on va dire approcher, on va mesurer d'autres choses à côté, en parallèle, on par exemple son âge, son score en français, son score en maths, et ça c'est ce qu'on appelle les variables observées, c'est ce qu'on arrive à, à mesurer. Et donc pour faire toutes ces, dans, dans toutes ces approches, on a besoin de plusieurs, plusieurs, plusieurs choses, donc les, par exemple les, les loadings, qui sont la corrélation entre là, du coup l'insertion et son âge, par exemple c'est là ça va être au des valeurs au hasard, hein, c'est pas c'est pas les vraies valeurs. Euh, le patch coefficient, ça va être les valeurs des, des régressions, enfin des, des, oui, des régressions, les coefficients de régression entre les différentes variables. Les scores, c'est les estimations des variables d'attente. On n'arrive pas à les mesurer donc on les estime. Et les modes, c'est la manière dont on va estimer. Du coup là, on voit que les flèches sortent de, de l'insertion. Donc ça, c'est le mode réflectif. Il y a le mode formatif où vous avez c'est inverse. Donc voilà. Et euh, il y a deux types de modèles. On, dont on peut parler. Donc le modèle externe, c'est le modèle où on va traiter un peu chaque bloc de variables, euh, chaque bloc de variables d'attente, variable et on va essayer de voir si euh, bah, ce, ce bloc est assez bon dans l'ensemble, donc euh, avec des, de, des études d'unidimensionnalité, des loadings et, et notamment la communauté de, de tous ces blocs. Et, et du coup le modèle interne, ce qui est l'autre modèle euh, du coup, ouais, c'est juste le modèle où entre les variables d'attente, donc on, on peut voir les, les relations qu'il y a eu entre, entre ces relations. Donc euh, on peut vérifier si ce modèle est bon euh, avec, euh, par des calculs de, d <rire> euh, le Ça peut être le R2, pardon, euh, le R2 ou euh, du goodness of fit. Euh, et puis encore, on campe le modèle complet, donc externe interne, avec d'autres indicateurs, donc des validations par, par des méthodes de bootstrap ou, euh, ou des indicateurs type AIC, euh, DIC. Donc voilà, ça c'était juste un peu l'aspect théorique. Euh, pour continuer un peu sur le théorique, euh, en bref, en une pas mal, j'essaie de vous expliquer ce que c'est ce pour moi la PLSPM. Euh, donc c'est une analyse, c'est une méthode de type exploratoire qui va permettre en gros d'analyser des, des, des, des plusieurs tableaux de données entre eux et de regarder du coup, les, les régressions qu'on peut trouver entre ces tableaux et donc les corrélations qu'on peut trouver entre, entre ces variables-là. et Donc euh, cette méthode, elle est, euh, elle est utilisée souvent quand... On, on n'a pas forcément énormément d'informations sur le, sur le système, on n'a on a pas besoin de faire d'hypothèses, c'est un des avantages de cette méthode-là. Et, euh, et donc, notamment des hypothèses de normalité des distributions qui sont ainsi utilisées dans d'autres dans méthodes. Et donc, cette méthode elle est basée sur le critère des moins de carré partiels, et euh, notamment on se base sur un algorithme itératif qui, qui euh, au, sein de, au sein de son algorithme, simplifie des fois le modèle interne et externe. Enfin, on effectue des simplifications pour rendre le modèle on va dire plus simple et plus compréhensible. Et euh, juste pour finir avec la théorie, euh, l'inférence de la c'est la même méthode, enfin le but c'est d'arriver à la même chose, donc comprendre le réseau, euh, le réseau de variables et ce qui se passe en gros, mais elle va le faire d'une manière différente, entre, notamment euh, avec euh, l'analyse de la matrice variance-covariance, et donc en estimant par maximum de en, maximum de plus, ou euh, par méthode by FN. donc donc ça dépend euh, l'usage qu'on va en faire. Et donc euh, sur cette, euh, sur cette euh, méthode, on fait un, un peu plus d'hypothèses donc on peut faire un peu plus de tests, et prendre en compte d'autres choses, notamment les corrélations, les effets aléatoires. Ou autre. Donc voilà. Euh, bon, on a fini un peu sur le côté théorique. Ça va Et donc, euh, les modèles qu'on a pu appliquer, nous, aux, aux parcelles boisées, donc le premier modèle qui a été mis en place, sur lequel j'ai pas mal travaillé euh, au début, c'était celui-là. Donc, euh, sans prendre trop de temps pour les détailler on voit quand même qu'il y a une bonne structure de des niveaux hiérarchiques. Euh, tous les modèles qu'on a étudier c'est des modèles qui sont vraiment axés sur la production de bois. Donc bon, on ne s'en sert pas on va dire, pour autre chose. Mais du coup, quand on a étudié ce modèle-là, euh, même en faisant énormément de changements bois, on n'arrivait pas à avoir énormément de on va dire, des bons résultats. Euh, on avait toujours des soucis ou alors ça ne fonctionnait vraiment pas bien. Et on s'est rendu compte que l'étape des services, des services, ce n'était pas forcément... Enfin, ce n'était pas, pas utile, on n'arrivait pas à, à bien prédire avec ça, à, à, à bien travailler avec ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte surtout, c'est que le paysage, les pratiques et la structure du bois influent beaucoup plus. Et donc c'est ce qu'on a voulu euh, mettre en avant, notamment après, avec euh, l'aide de surtout, hop, pour euh, mettre en place en gros euh, un modèle qui prend plus en compte le paysage. Donc notamment ces variables-là, euh, je pense que pas mal de gens connaissent un peu tout ce qui est SIG, Hyper spectra et LIDAR ici. Et euh, cette variable de relief, qui toujours en modèle de niveau avec la structure du bois et les pratiques. Voilà. Euh, j'ai eu un, un trait en pointillé, c'est parce que des fois je vais, euh, je vais, je vais parler du coup, de ce lien entre relief et production du bois parce que euh, des fois on le, on le met et des fois on ne le met pas, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Euh, les premiers résultats qu'on a eu notamment avec la PSPM, donc là j'ai euh, le, le lien entre relief et production du bois lié c'était donc est la, le, on va dire le premier moment où on a eu des bons résultats et ce qu'on se rendait compte c'était que donc tout le paysage il influé beaucoup sur la structure du bois, et, mais que les reliefs le relief de, du coup de la de la parcelle et les pratiques qu'on pouvait faire dessus influaient également influent énormément sur la production de bois donc ça c'était la, la première le premier résultat qu'on a eu et donc on, par rapport aux valeurs que avait Magali sur les parcelles de bois qui étaient parcelles, agricole, pardon qui étaient assez bonnes, on avait des résultats qui étaient non plus pas trop mauvais donc on est assez content voilà ça marchait bien et euh, donc des goodness of fit qui étaient également assez élevés. S'il y a plusieurs rounds c'est parce que non, dans la PLSPM, PSP, il y a plusieurs étapes. Je vous si vous voulez, si vous avez des questions après. Et euh, donc par contre, ce modèle, on peut également le remettre en cause pour plusieurs euh, causes. Euh, déjà, premièrement, si on regarde, on a dit tout à l'heure que était des, la PLSPM, c'était basé sur des relations linéaires entre les variables. Là, si on regarde euh, le, euh, le graphique des pairs entre euh, chaque variable d'attente, Enfin, ça saute pas aux yeux qu'il y a des variables euh, que c'est linéaire. Donc déjà, on peut remettre en cause le modèle pour, euh, pour cette, euh, le modèle et cette approche. Et quand on fait euh, la méthode du de bootstrap pour valider le modèle, on se rend également que pas mal d'estimations des, euh, des coefficients euh, sont assez volatiles. Enfin, on n'arrive pas à avoir vraiment un, un intervalle de confiance précis. Donc on peut également remettre en cause le modèle et la méthode. Parce que euh, dans, notamment dans le, dans le bootstrap, il y a quand même pas mal d'hypothèses d'indépendance. Et euh, nous, dans le domaine, on a pas mal de de corrélation spatiale de toutes les parcelles donc déjà on avait pas mal de enfin, c'est peut-être pas la méthode ad adaptée pour valider ces modèles là donc voilà et ensuite quand on a ah, non, et si j'enlève je... si le lien relief production du bois dont on parlait tout à l'heure on se rend compte que les données sont enfin les résultats sont vraiment dégradés donc en PLSPM il fallait toujours le... enfin il fallait toujours si on voulait avoir des bons résultats il fallait les garder peut-être que du coup en SEM, non enfin, on verra euh, donc voilà ok quand on a ensuite donc la deuxième méthode dont on a discuté c'était euh, donc l'ASM notamment l'approche fréquentiste sauf que honnêtement enfin, on a bataillé pas mal de temps on n'a pas réussi à faire vraiment converger euh, ce modèle est sans doute trop compliqué pas identifiable et on n'arrivait pas à, à vraiment si on complexifiait le modèle en arrivant à faire un modèle semblable à celui-là on n'arrivait pas à, à faire converger donc on est passé par l'approche bayésienne pour tester du coup ces modèles et donc, pour avoir des résultats. Et donc, par rapport à la euh, les résultats, c'est rapidement dans un, dans un petit tableau. Donc, avec ce lien relief, production de bois et sans ce lien. Et on se rend compte du coup que même sans le lien, euh, cette méthode, elle arrive à, on va dire, à tirer toute l'information qui peut être présente dans les variables de relief et pour ensuite exprimer à la fin la, la production du bois, ce qui n'arrivait pas à faire la PSPM. Donc, c'est deux, deux méthodes différentes qui. Euh, ça fonctionnent du coup différemment en fonction de comment on les utilise. Voilà, donc elle supporte mieux les, les modèles hiérarchiques. Ah oui. Et du coup maintenant, euh, ce qu'on s'est posé la question, c'est... Parce euh, qu'on on avait souvent des, des gros blocs de variables comme, ce, comme ce, celui-là, et en regardant les corrélations donc, dans, un, dans, un, dans un bloc de variables, donc là c'est un exemple, c'est LiDAR. les données LiDAR, c'est les, les différentes variables qui ont été mesurées. On se rend compte qu'il y a pas mal de variables qui sont soit fortement, fin, fortement positives, euh, positivement ou négativement corée mais on s'est rendu compte qu'en étudiant la PLSPM, elle apportait beaucoup plus d'importance à des, euh, des variables qui étaient fortement corrélées et euh, qui des fois, en euh, dépit parfois d'informations qui de, de variables qui apportaient plus d'informations. Du coup, ce qu'on a fait, c'est de donc de, de, de, garder une ou deux variables de ces, on va dire, sous-blocs de variables pour euh, faire des, des blocs plus homogènes et voir si toute l'information qui était par ces autres variables, de pouvoir nous, nous, nous augmenter ou, ou diminuer les résultats. Donc, euh, après cette euh, petite manipulation, voyez, on se rend compte du coup, quand, quand on fait l'approche PLSPM, les résultats sont un peu dégradés. C'est pas énorme, mais ils sont quand même un peu dégradés. Et c'est l'effet inverse en, dans le SEM. Donc, les résultats sont un peu euh, augmentés. Euh, L'indice le, le, DIC, c'est le plus petit qu'elle et, euh, et du coup bah, donc on se rend compte que l'approche peut-être d'inférence ASM SEM, elle, elle arrive peut-être mieux à capter des informations euh, quand il y a des, blo des blocs qui ne sont pas forcément mieux corrects. Ouais. Voilà, c'était une, une autre des conclusions que, que je voulais vous faire part aujourd'hui. Pour comparer les deux méthodes, donc déjà là, ce qui peut sauter aux yeux c'est, euh, par exemple les pages coefficients pour la variable latente pr pratique, donc notamment avec lidar, et la spectral, et le relief, on se rend compte déjà que les les, éca... enfin, les intervalles de confiance sont juste énormes on avait très peu de données, comme je l'ai dit, on avait 28 parcelles pour étudier c'était assez peu et euh, donc ce qui peut aussi euh, répondre à la question de pourquoi ces intervalles sont vraiment très grands euh, et ensuite la deuxième, euh, la deuxième conclusion de ces deux graphiques, c'est que en PSPM, on a souvent des pages coefficients qui sont vraiment plus petites qu'en euh, qu SEM. donc ça c'est le modèle euh, le modèle on va dire, interne mais euh, ce qui est compensé par euh, les, les valeurs des scores de la pratique, donc c'est l'estimateur de cette variable latente. Et ça, c'est enfin, je dis que c'est compensé parce qu'après, à la fin, comme j'ai dit, le modèle il est dirigé vers la production de bois. Et quand on regarde les scores de la production de bois, peu importe la méthode utilisée, on arrive ouais. à un résultat. Ce qui est un peu rassurant. Ouais. Euh, voilà. Euh, je... Ah oui, un petit récapitulatif des résultats que j'ai pu énoncer rapidement. Donc euh, la PLSPM, elle a souvent des plus petits scores et des... Non, des plus petits... C'est pas ce que j'ai cherché des, gros... des gros scores, je crois que j'ai vu l'inverse en plus. Euh, Qu'elle traite des modèles elle est généralement beaucoup plus compliqués. Donc la PLSPM, ça, ça me permet en... de comprendre un modèle vraiment compliqué. C'est peut-être pas la meilleure approche, mais avec un modèle vraiment compliqué, on peut, on peut en tirer quand même quelque chose. Et euh, bon, comme je l'ai dit, la validation par bootstrap n'est pas forcément adaptée. Ensuite, au niveau de la SEM, on se rend compte que l'approche déjà ne converge pas quand le modèle est un peu trop compliqué qu'elle prend en compte plus d'informations quand, quand il y a des blocs qui ne sont pas forcément un peu tous corrélés et qu'elle supporte les modèles hiérarchiques sûrement mieux que la PLSP. Et dans, dans un autre contexte, on peut se rendre compte qu'on apporte quand même plus d'importance au paysage de la parcelle. Donc c'est les, les modèles qui nous ont donné les meilleurs résultats, c'est qu'on prenait plus d'importance pour la, le paysage de la parcelle. Et euh, que la biodiversité, les services et les disservices c'était pas forcément les meilleurs indicateurs fin, sur les données de pour et vraiment sur un modèle axé sur la production de bois. Et, dans toutes les études, fin, ces, trois, ces trois valeurs quand même, ils jouent quand même un très grand rôle. Et, et donc c'était que c'était souvent le relief et les pratiques qu'on qu effectue sur la parcelle qui, qui nous permettent de mieux l'expliquer. Voilà. Euh, une petite parenthèse sur la régénération du bois, on a essayé avec plusieurs modèles d'estimer de, la régénération du bois aussi sur ces mêmes parcelles. On a, enfin, les résultats, chaque fois on vraiment très peu concluants, c'est le dernier modèle à étudier, c'est limite le meilleur, mais vraiment les résultats, enfin, on n'arrivait pas à avoir des bons résultats, enfin, ça changeait souvent aux autres. Donc, euh, on l'a un peu mis de côté il y a quelques semaines, mais bon c'était juste une petite parenthèse, sur, euh, qui, ça, ça rentrait dans les études. Euh, les limites de l'étude donc comme je l'ai dit on a pris vraiment très très peu de parcelles donc euh, ça nous explique pourquoi des fois on n'avait pas les bons résultats ou pourquoi bah, c'était très euh, séparé et donc euh, qu'on avec ces avec ces méthodes on, on obtient quand même même si les résultats sont pas pressés, on obtient quand même des résultats enfin, on, on comprend le fonctionnement global de, de du service écosystémique mais sans on, on veut pas vraiment faire de prédiction vu la volatilité des résultats et que le modèle bayésien qu'on utilise il introduit quand même pas mal d'aléatoire donc des fois ça, on a des soucis de convergence euh, ce nos études, on pourrait les étendre un peu plus loin. C'est certain, je vais m'en charger dans quelques, quelques heures. <rire> commencer, on va dire, à peu. Euh, Peut-être peut euh, penser à des modèles mixtes et qui pourraient engendrer des effets aléatoires pour euh, comprendre un peu comment ça fonctionne. Étudier les résidus de toutes les, de toutes les régressions qu'on a parlé. Donc, euh, bon, je ne l'ai pas trop évoqué, mais dans les, dans les modèles qu'on fait, il y a des régressions dans, dans le modèle interne et externe. Il y a toujours des résidus. Et on n'est pas encore penché sur les... C'est vraiment le, la tête que les résidus ont. Euh, étudier les parcelles par plot. Donc beaucoup de relevés ont été faits euh, sur chaque parcelle. Généralement, elles étaient relevés par plot. Donc ce qui pourrait nous permettre déjà d'augmenter le nombre d'individus de notre étude. Euh, faire varier les lois a priori de la Et analyser les liens spatiaux qu'on peut avoir dans, dans nos données. Euh, voilà. Donc merci de votre, euh, votre écoute, de votre temps Et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Et je voulais aussi dire euh, merci de m'avoir accueilli pour ce message. Je ne sais pas si je vous reverrai tout en même temps, mais merci en tout cas.